Chers traders et investisseurs, jeudi 18 juin, le jour de l'appel, bonjour. Les marchés sont totalement perdus, en témoignent les comportements des mouvements erratiques en intraday que nous avons vécu ce matin. Bien malin celui qui sait ne -ce, où seront les marchés, ne serait-ce qu'à la fin du mois c'est impossible à prévoir. Les marchés partent dans un sens puis dans l'autre. De plus, n'oubliez pas que nous allons avoir une échéance extrêmement importante des instruments financiers demain. C'est une échéance trimestrielle et celle-là a vraiment énormément d'importance. De plus, il semble qu'il y ait une situation particulière due à certains titres ou à un certain titre en Allemagne ce matin, ce qui n'a pas arrangé les choses et ce qui peut peut-être expliquer les montagnes russes que nous avons subies. Ce matin, en day trading, ce n'était vraiment pas facile. Donc, pour résumer, les marchés sont très incertains et ils le resteront en tout cas encore quelques heures. Dans ce contexte très difficile,